Le métier en lui-même était hyper intéressant, technicien biodiversité, mais c'est juste le cadre dans lequel j'évoluais qui ne était, qui était, qui me satisfaisait pas tout, tout simplement, fait. qui me correspondait pas en tout cas. missions et puis euh, comme, comme je disais ben c'est euh, prendre la route pour, euh, pour trouver son chemin quoi, en fait J'ai travaillé deux ans, deux ans sur Paris, et euh, j'ai pas su m'adapter. C'est même pas que j'ai pas su m'adapter, en fait, c'est... Euh, j'ai juste halluciné, en fait, quoi. Je me suis dit, là, je vais avoir 30 ans, et c'est pas ce que je veux. Je me suis dit, non, je veux, pas, je veux pas vivre comme ça, donc je vais partir faire un tour de France, tout simplement. La particularité de ce voyage, c'était euh, symboliquement de partir le jour de mes 30 ans. Parce que pour moi, à 30 ans, euh, on est plus jeune, on n'est pas encore vieux, et c'est l'âge où, normalement, tu, euh, tu te projettes. Et ouais, certes, OK, pourquoi pas, pourquoi pas, mais euh, moi, je vais le chercher, quoi. Ça va pas venir à moi comme ça, donc euh, je vais chercher ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Donc j'ai décidé, voilà, de faire ce voyage euh pour aller à la découverte de ce qui me plaît. Ça fait 13 départements, 1500 km et quasiment tout juste un an. je découvre un animal qui est extrêmement intelligent et hyper réfléchi. Biscuit, il parle pas beaucoup, il répond pas souvent, mais il t'apprend énormément. Rien que sa présence et son attitude. Tu as l'impression d'avoir un miroir en face de toi. T'as vu, t'as vu comment t'es. Voilà, la relation, elle se construit, elle se construit au fur et à mesure. Tu vois, c'est un truc euh, qui fait partie de l'apprentissage aussi. Tu prends pas un animal comme ça du, du jour au lendemain et tu dis « vas-y, je pars avec, euh, il portera mes bagages ». Et puis après, la confiance, elle vient pas tout de suite non plus, c'est au fur et à mesure. Ça a pris, ça a pris pas mal de temps, hein, donc vraiment, il se libère complètement. Il y a eu un moment, là, ça fait il euh, y a le déclic, quoi, tu sens que c'est bon quoi entre, entre nous. Hein, là, maintenant, il marche, il marche absolument tout seul, en pleine liberté. Être, euh, il faut être bien avec soi-même pour être bien avec l'animal, l'animal il ressent tout lui, enfin l'âme il ressent toutes les émotions quoi, enfin c'est euh, incroyable, donc il faut avoir confiance en soi, et il faut être bien avec soi-même et il faut avoir confiance en son projet, et il faut pas se dire ouais j'y vais, peut-être, peut-être pas, euh, est-ce que tu crois, non, on y va là, et, euh, et tu me suis biscuit quoi, et on y va, et t'inquiète, euh, on y va ensemble quoi. C'est toi aussi qui apporte de la confiance à l'animal. Il se dit « Bon, bah ok, là, le mec devant moi, il gère, je le suis, quoi. » Et voilà, même si des fois, tu sais pas où tu vas, mais il faut... C'est bon, quoi, il y a un moment... Mon projet s'appelle « Le temps d'apprendre ». Parce qu'en fait, finalement, c'était un peu une, une réponse à la question « Ah, tu pars voyager à pied, tu pars faire un tour de France avec ton âne, mais combien de temps et tout ben, ?» je sais pas combien de temps. Et ben, ce sera « Le temps d'apprendre ». L'objectif de ce voyage, c'est vraiment donc de partir à la rencontre euh, à des écolieux, euh, des lieux de vie alternatifs, des fermes en bio, etc. en allant les rencontrer, c'est de prendre part à leurs projet et dans un sens d'apprendre en travaillant avec eux. C'est un échange. Un échange de mon temps contre un échange de savoir. Et votre but euh, Mon but, <rire> apprendre. Je sélectionne bien bon, les domaines dans lesquels j'ai envie de me former. Quoi, donc, euh... Tu as fait un plan euh, ouais, bien ouais défini Ouais, alors, ouais carrément je, je, je, je, ouais, voilà, je suis pas en train de errer mais euh, voilà, je sais que quand je vais d'un point A à un point B on est en autonomie mais je sais où je vais ouais. En fait si planche, c'est un planche de mes okay. Donc je les ai serrées les salades pour qu'elles euh, on s'en fout qu'elles deviennent grosses en fait tu vois La ferme de la Pérouse, on est arrivé dans l'Ain, euh, dans la région de la Bresse. Donc euh, on va passer l'hiver ici, enfin en tout cas une partie, on sait pas euh, comment ça va se passer. C'est un lieu commun avec différentes activités. Il y a la boulangerie donc on est dans le Fournil. La brasserie et donc euh, le maraîchage quoi euh, 1,5 hectare de maraîchage et ce qui est bien donc ça fait différentes activités avec différentes personnes donc c'est très éclectique en fait chaque jour je suis avec quelqu'un différent en train de faire quelque chose de différent et c'est jamais euh, répétitif quoi bien je m'appelle Sarah, 30 ans cette année j'ai trois enfants qui ont 5 ans, d'entre 3 ans et 1 an. C'est chouette de pouvoir accueillir Romain pour, pour sa très hivernale. Okay. Au-delà de partager mon savoir-faire peut-être sur les légumes, c'est euh, montrer qu'on peut vivre autrement et que c'est cool quoi, c'est chouette. C'est peut-être galère économiquement mais en tout cas euh, je ne renoncerai pas à cette forme de vie. Quoi. c'est dans un stage que j'ai fait dans une ferme dans les Pyrénées que j'ai eu un peu le, la révélation de « Ah ouais, mais en fait c'est ça que je veux vivre, quoi. » C'était une forme de vie très englobante, quoi. Où il y avait les enfants au milieu, où il y avait le fait de vivre sur place, de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler, d'être collaborer avec la nature, quoi. La ça a un côté un peu trivial comme ça, euh, il a dit un jour Romain, ouais c'est l'usine dans les champs, c'est quoi ce truc et, euh, c'est un côté super basique et essentiel quoi. Ça va, j'ai fini. J'ai galère grave à, à capter euh, celles qui sont bien vendables ou quoi. Ou... Super. Bon bah à tous. Ouais, merci. merci euh, ouais, euh j'apprécie pas forcément l'activité. Le fait d'être avec cette personne, c'est appréciable. Donc, euh, voilà, je mets de côté le fait que ouais, le maréchal, c'est pas, pas fichou, mais euh, la personne en face de moi a, a beaucoup de choses à m'apprendre et à m'apporter. Donc, c'est cool. Donc, j'étais venu là, notamment pour ça, là pour la brasserie. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans, je suis père de trois enfants. Initialement, j'habitais à Lyon, j'ai fait un master de philosophie. Euh, L'objectif, c'était d'être professeur de philosophie. Pendant un an, j'ai enseigné à Lyon, j'ai fait les allers-retours. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de bouchons, mais du coup, j'étais fatigué, ça servait à rien, quoi. Bref, j'ai mis les Ola. Moi, je brassais pour moi parce que c'est une amie qui m'a initié à ça et j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, Donc, je m'y suis intéressé, passionné. C'est des brassins de 200 litres. Un brassin, ça prend à peu près une journée de fait pour avoir des idées, quoi et euh, j'ai quatre fermenteurs. Les fermenteurs, c'est ce qui nous limite, c'est là où la bière elle va fermenter. On va dire que ça dure environ trois semaines. Là, je j'ai une petite circulation pour soit bien propre. En gros, l'idée, c'était de, de trouver un, un niveau de production qui me permettent à la fois de faire un salaire et en même temps c'était la limite dans laquelle je pouvais encore avoir une pratique brassicole avec la moins mécanisée possible. J'embouteille à la main, j'étiquette à la main, je fais tout à la main. Et c'est pas transitoire, c'est pas je me fais la main et je me fais ma clientèle à 200 livres. J'étais fermé, 200, je suis très bien comme ça. Jérém dans sa brasserie, le mec, il est, il est surpassionné, donc en fait, euh, t'apprends apprends énormément de choses. C'est vrai que travailler avec des, des gens passionnés, bah, c'est passionnant. <rire> tu l'as déjà retourné Non. Eh oui, je là, regarde, t'as la clé ici. Ok. Après, tu fais en quatre. Je donc, viens, viens la, ici, là. là voilà. Tu l'as raplatis un peu avant. Au départ, tu le plies même comme ça, tu vois. Faut faire ça, et après. il ah, y une petite astuce là. Et quand tu le roules, c'est tes mains elles font ça. Je sais pas comment dire, mais. Pour que ça soit un peu euh, ovale. Elle est très pédagogue et. Euh, elle détaille, elle explique toutes les étapes. Il et... n'y a pas de pression, donc c'est cool pour apprendre. Je m'appelle Aloïse, j'ai 26 ans. Bah, j'ai commencé à en faire, sans filer un coup de main à un pote à mes parents. mais J'avais genre 14-15 ans, quoi, et après j'ai toujours fait du pain chez moi. On a souvent accueilli des bouffères sur la ferme. mais C'est trop cool, en fait, de montrer aux gens que bah, c'est faisable facilement de faire du pain. C'est juste... Euh, c'est un rituel, en fait, mais une fois que c'est un peu précalé les quantités, de tout ça, euh, ça roule et c'est vraiment pas compliqué, quoi. Je fais deux fournées par semaine, je fais un four le mardi et trois fours le vendredi. 21 et euh, on avait 28 demi 000... complets Putain, on est boum hein Tu prépares euh, un jour à l'avance euh, les fournées. La première fournée, on va mettre 30 pains euh, demi-complets. Et après, tu fais ton petit planning. Donc on a commencé à 6 h et on est hyper bien dans les temps, on est ouais. trop bien. Ouais. Je me découvre une passion pour euh, le pain. Et vraiment en fait c'est euh, génial quoi, c'est euh, façonner le pain. Quand tu fais 2-3 euh, fournées, euh, 60, plus de 60 pains par jour. Il ah, y en a une que l'on peut avoir. C'est du feu et du dur, tu crois que j'arrive à le faire Je vais devoir faire trois fournées aujourd'hui. On va voir. Ça c'est un four que j'ai fait avec l'atelier paysan. Donc voilà, en une semaine, j'ai appris à souder et je suis rentrée avec le four, quoi. L'idée, c'est de le construire avec des gens qui expliquent comment on travaille le métal pour que derrière, moi, si y a un souci, je sais comment le réparer, je sais moi qui l'ai fait, je sais comment il fonctionne et c'est tout bénef, quoi. Ils sont beaux Regarde. Ah celui-là, il a pris chaud là un peu. Ça va. Euh, bah du coup cette passion pour le pain va aller un peu plus loin dans le sens où j'ai appris que pour vendre du pain il faut un CAP. Donc euh, je me suis inscrit en candidat libre pour passer l'examen au mois de juin. Ce qui fait que légalement derrière je peux vendre du pain sur les marchés. Et euh, c'est vraiment une activité qui pourrait permettre une source financière et sans prendre tout mon temps en fait. Il est pas beau, c'est pas ah. bah, je crois oui, que le reste, le jeu en ai déjà 50 ans bah je de prendre vous auriez Non moi j'ai pas. Alors c'est pas grave. Ah, bah. ah voilà le sauveur 3,45 s'il vous plaît. On se trouve pas 10 ans hein, on est en 2022. Ouais ouais c'est juste qu'ils sont ah, déjà faits. ouais, okay. pour aller dans, dans des fermes ou des endroits euh, un peu alternatifs euh, où les gens vivent euh, un, plus ou moins en autonomie donc ouais. ils ont un savoir-faire à transmettre donc c'est ça c'est un peu une formation itinérante comme je dis d'accord et c'est chouette ça fait des ouais, belles rencontres cool, ouais, ouais c'est magnifique c'est mieux que l'école combien de <rire> kilos 50 là ouais, ouais. Ben, ça va pour lui puisqu'il a un bon gabarit là. 320 kilos on, on dit toujours un cinquième euh, un cinquième du poids de l'animal après 64, donc tu vois, il est, il est plutôt bien. Puis il a de l'entraînement. Là, ça va, ça va, il tient le coup. Il a un peu chaud parce qu'il a récupéré ses poils d'hiver, tu vois. Donc, comme on a eu des, des petites nuits un peu fraîches. Et vous prenez congé sans solde ou...? Ouais, non, mais congé. congé... Ah ouais, retraite, cool, tout. Ah ouais <rire> Oh là là, bon, je crois que je vais faire pareil. Ah eh bah ouais, alors il faut. Hein. <rire> alors, boucler la boucle en Bretagne. Bretagne Ouais. Donc, vous, vous êtes parti de Bretagne Ouais. Ah, ça fait du bien. Ça redonne du beau au cœur, ce genre de rencontres et ouais, parce que c'est des rencontres qui sont vraies, des gens qui sont vrais, qui sont juste émerveillés, et c'est ça en fait, la force de mon voyage en fait, c'est ce que ces gens reflètent en écoutant en fait mon récit de voyage quoi. Saint-Martin, enfin est... eh, Saint ah ouais. si on trouve un endroit où on met de la tente, euh, D'accord. Égaré là. Ouais, c'est par là. La... Ouais, par place, ouais. Bah, en tout cas, bon courage. Bah, merci beaucoup. C'est original. Ouais. Bon dimanche à vous Moi aussi, Merci, au, revoir. au revoir, salut. Ah le contraste. en fait et finalement dans cette société tout le monde court après le temps tout le monde court après l'argent et, et, et à force et ben on finit par s'essouffler et à vouloir gagner sa vie ben on finit par la perdre 2.3 biscuits Biscuit, par ici là allez Ouais, c'est un voyage initiatique, enfin, c'est euh, aussi euh, un voyage sur moi-même. Euh... il bah, y a tout qui roule quoi là ça fait un an il n'y a eu aucun souci il y a eu aucun problème à aucun moment j'ai eu l'envie d'abandonner c'est comme si c'était écrit mais justement c'est ce qui est propre à l'aventure c'est que rien n'est écrit à l'avance donc en fait c'est toujours un chemin de découverte et voilà euh, il me plaît bien pour le moment ce chemin. <rire> Thank you.